홍슈, 세름쌤입니다. 오늘은 여러분들께 집에서 셀프로 앞머리 자를 수 있, 있는 방법을 정말 정말 쉽게 알려드리려고 합니다. 그래서 여러분들께서도 집에서 따라해볼 수 있도록 제가 준비해봤으니까요. 우리 같이 가보실까요? au jeudi on va expliquer la coupe frange, soit vous-même, c'est très facilement. Alors aujourd'hui il y a des modèles Oui. vous pouvez présenter s'il vous plaît. Oui. Euh, bonjour, je m'appelle Sandy et je suis étudiante, j'ai 17 ans. D'accord, merci. Vous voulez couper la frange comme la style K-pop Oui, style K-pop Ayo Ayo oui, Ayo oui, oui, oui. elle est en ce moment. Elle est très jolie. Un euh, potel de luna Voilà, oh, vous savez bien. <rire> si vous pouvez on fait regarder la vidéo, vous pouvez le faire vous-même, c'est très facilement. Je vais vous expliquer. Je vous pouvez bien Oui. Et après Bien. Après Voilà, comme ça, et vous faites. Voilà. Ah, la longueur. C'est très long, vous pensez C'est très long parce que c'est au milieu. C'est pour ça que vous pouvez couper plus C'est plus vrai? long. Voilà, voilà. Ok. Oui, ça d'abord, revoir après. Après vous, vous coupez vous milieu, ce sera mieux. On va, on va voir d'abord après on va faire un couper voilà mais ici vous faites bien égaliser c'est bien bien ici lentement je tout voilà ouais oh là. Ouais <rires> là, Oui, j'ai réussi. Fringe. Ça change. Oui, ça change. C'est la première fois que vous coupez. C'est la première fois. Ah, mm -hmm. Vous pensez quoi C'est facile Vous pouvez faire chez vous C'est facile, oui. Ouais. Que, et après, je dois voir si comment je dois faire à propos des triangles et tout. Voilà. Et après, je vais acheter des élastiques et tout pour ouais. attacher. Mais ouais. sinon, c'est facile. Oui. <rire> Aujourd'hui on a fait de la, de la frange pour couper soi-même et là c'est très facilement vous pouvez faire regarder avec regardé la vidéo et merci beaucoup pour regarder et s'il vous plaît abonnez et, et bien aimé comme ça et si vous avez vous avez des, là, demandé quelque chose vous pouvez laisser la, la commentaire alors merci beaucoup Bye. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Euh, bonjour, je m'appelle Nanon, j'ai 17 ans et je suis en ligne étudiante en art. D'accord. <rire> On y va. On okay. okay. bien posé, juste 3 secondes, 4 secondes comme ça. Ok. okay. Voilà. Voilà. Mmh. Bien Tu Voilà. Oui. C'est oui. des Oui. Voilà. C'est facile. Tu oui. <rire> peux essayer là Oui. j'essaie. Français, c'est facile pour vous faire de la Oui, je vais le perçois. Oui. Ça va, ça va la coupe. Ah oui, oui. Poches ah, bah, C'est très joli. Mmh. Alors, mais c'est pour vous dire. Agneau. Agneau.